Alors, on a beaucoup, beaucoup de questions. Donc on va euh, oui. donner la parole à, à ces internautes qui nous suivent. Bertrand. Bonjour. Je possède plusieurs appartements en tant que propriétaire bailleur. Depuis deux ans, je cherche à vendre l'intégralité de mon patrimoine, car trop de soucis face aux impayés pour lesquels nous avons peu de recours. Que pensez-vous des SCPI Est-ce une bonne alternative Alors, Première question sur le problème des impayés. En effet, quand on investit pour louer, c'est un risque majeur. Alors, c'est un risque. Euh, et ces dernières années, on va dire depuis 2008, il y a eu une petite augmentation hein, des impayés puisque euh, tout simplement le chômage a augmenté. Euh, voilà. Je pense que souvent, il y a une euh, crainte de la part des locataires de s'ouvrir leurs propriétaires en disant j'ai des soucis parce qu'ils ont peur de se retrouver dehors tout simplement même si la loi est plus compliquée que ça et parce que c'est difficile à admettre tout simplement et puis euh, les propriétaires donc sont aussi euh, très très craintifs mmh. souvent le dialogue dénoue beaucoup de choses bon il faut mais on peut mettre en place des échéanciers, etc etc souvent les propriétaires pour partie d'entre eux notamment dans les zones tendues ont des assurances loyers impayés donc il faut aussi bien regarder quand est-ce qu'il faut la faire jouer pour qu'on on ait son, son manque à gagner pris en charge. Maintenant, effectivement, il y a des situations où, euh, qui s'enquistent. Euh, on arrive à des, des situations qui sont relativement difficiles, jusqu'à l'expulsion. Ce qu'il faut, je pense, c'est toujours avoir recours, notamment aux associations euh, euh, qui aident locataires et propriétaires aussi, au moins à renouer le dialogue et essayer à tr de trouver la meilleure solution. Est-ce que vous observez qu à une montée des impayés euh, C'est... C'est franchement pas considérable, euh, même si mmh. au niveau qu'on appellera microéconomique, oui. euh, c'est terrible. Hein, celui qui a deux Tout ou trois, fait, oui. ou même un appartement et qui a un problème dessus, c'est terrible. Mais -ce et que nous vous voyez dans de un de plus pays en qui... plus de Bertrand qui cherchent à vendre leurs biens parce qu'ils sont un peu ah ben, découragés. C'est ce qui a fait le grand succès des SCPI, la tranquillité de gestion. Mmh. Il ne faut pas oublier qu'en France, si vous me permettez juste, bon, c'est un peu café du commerce, mais quand même, on avait en France entre 1914 et 1948, totalement protégé les locataires. Oui. On a eu une crise du logement absolument tragique, avec des loyers qui étaient très très très faibles dans le budget des ménages en 1948, donc le loyer, le locataire était super protégé, mais il n'y avait pas de logement. Mmh. Et il a fallu que toute la France se mobilise pour construire. Donc si vous voulez, la protection, enfin, le déséquilibre des contrats est toujours nocif. Aujourd'hui en France, il y a un déséquilibre, on va dire, en faveur du locataire. Pour compenser ce qui est un problème similaire. Le fait que, c'est vrai, les prix sont chers, oui. mais les loyers aussi sont chers par rapport au budget des ménages. Donc, on est dans une situation inextricable qui est, on peut dire, la conséquence des politiques de court terme régulière des politiques. Dans cette situation inextricable, c'est difficile de prendre parti, on va dire, pour l'un ou pour l'autre, parce que c'est vrai que c'est pas bien de trop protéger les locataires, parce qu'on résout pas la situation. Mais c'est vrai aussi que les locataires, aujourd'hui, ont, lorsqu'ils ne veulent pas trop loin de leur travail, des loyers très élevés. Alors, je dirais que ce problème-là, sans le résoudre, ce serait peut-être une autre émission. Il y a un produit, il y a deux produits aujourd'hui qui le résolvent, le SCPI. en apportant la tranquillité de gestion, c'est l'ASCPI et c'est l'OPC Grand Public.